Viagère est une société française de fabricants de forêts à béton, basée dans le, au Jura, à Poligny. Et donc, on va fabriquer des forêts pour essentiellement percer des trous dans le béton, petit et gros diamètre, avec une gamme de produits qui va du forêt de 4 jusqu'aux forêts de 52, pour des longueurs allant jusqu'à 50 mètres. Donc on est essentiellement basé dans le Jura, hein. l'effectif de l'entreprise c'est 50 personnes, et on va du développement marketing jusqu'à la livraison du produit fini, au travers d'une plateforme logistique basée dans le Jura qui va venir arroser le monde entier et plus en particulier la France et l'Europe. Alors aujourd'hui, Diagère est une société en pleine croissance, en pleine expansion et en pleine restructuration avec un objectif de partir dans un mode de management type Lean Manufacturing. Et donc dans ce cadre-là, on va venir recruter des ingénieurs développement produit, des ingénieurs industrialisation, méthode, des experts en Lean Manufacturing pour aider la production à venir s'organiser. Qu'est-ce qui m'a plu d'aller chez Diagère Parce qu'à la base, c'est une entreprise familiale. Avec euh, Aujourd'hui, on est certifié RSE, donc Responsabilité Société, Sociétale et Environnementale. et C'est le leitmotiv de notre patron aujourd'hui. Et euh, concrètement, au quotidien, ça se traduit au travers d'une ambiance très agréable et des moyens relativement conséquents pour faire fonctionner tout ça. Du TBM ça me parle parce qu'il y a fort fort longtemps j'y suis passé et c'est avec un plaisir certain que je suis venu ce matin participer à ce forum. Aujourd'hui je pense que c'est une école importante parce que les profils qui en sortent sont importants pour nos entreprises parce qu'on va retrouver un peu les différents métiers nécessaires à l'industrie en général.